fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui je vais vous faire cette petite vidéo spéciale pour vous dire merci et vous donner quelque chose. Alors pourquoi Parce que euh, bah, je vous remercie tout simplement parce que vous êtes 10 000, 10 000 abonnés à la chaîne YouTube. Ça me fait tellement plaisir, ça fait plus de 3 ans qu'on vous envoie, qu'on vous poste, je dis on, parce qu'on est toute une équipe derrière aujourd'hui. Euh, grâce à vous, euh, j'ai pu monter une équipe pour vous aider encore plus et donc ça fait plus de 3 ans qu'on vous publie euh, des vidéos chaque semaine pour vous donner des conseils, voilà, gratuitement. On vous donne plein de conseils, il y a plus de 200 vidéos sur la chaîne YouTube, il y a plus de 200 vidéos 200 articles sur le site le blog Marathon des langues je vous invite à passer faire un tour d'ailleurs sur le compte Instagram aussi dans les stories je vous donne les coulisses etc donc allez vous abonner si c'est pas encore fait et donc comme je vous disais, ce que j'ai envie de faire, euh, c'est de vous donner quelque chose qui fait partie de notre pédagogie euh, au sein du Marathon des Langues. C'est ce qu'on fait avec nos élèves, avec euh, nos coachs, on donne toujours, euh, toujours plus de défis euh, à nos élèves pour les faire euh, passer à l'action, pour qu'ils aient des résultats, pour ouvrir euh, la zone de confort toujours un petit peu plus progressivement. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous donner un défi euh, qui est euh, hyper important et euh, hyper efficace pour débloquer votre oral parce que souvent c'est bien ça le problème d'une langue c'est qu'on n'ose pas parler, on est bloqué, on, on a peur de faire des erreurs, on a peur d'être jugé on a peur d'avoir le mauvais accent, je sais pas dites moi dans les commentaires s'il y a d'autres choses et tout ça c'est pas du tout un jugement, c'est simplement que je vois qu'on a ce syndrome qui est peut-être resté de l'école où eh bien, on pratiquait pas assez et aujourd'hui on a gardé des blocages par rapport à ça et c'est pour ça qu'on a créé le marathon d'anglais où justement on fait tout, on vous accompagne pour vous, euh, bah, vous débloquer, vous redonner confiance en vous, en priorité, et ensuite vous donner tous les défis nécessaires pour euh, vous débloquer et euh, parler anglais avec fluidité. Et aussi dans le marathon d'espagnol pour l'espagnol. Bon, Aujourd'hui, le défi que je vais vous donner, euh, c'est euh, un défi qui m'a été inspiré. Je suis également inspirée par mes élèves, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une superbe énergie dans notre groupe, c'est que ce défi, c'est euh, donc merci Manon <rire> si tu regardes cette vidéo, euh, c'est que je vais vous donner un défi, 5, 10, 30. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tous les jours, vous allez euh, bloquer un créneau, donc soit de 5 minutes, soit de 10 minutes, soit de 30 minutes. Vous choisissez 5, 10, 30 selon en fait votre niveau de blocage à l'oral. Euh, je vais vous expliquer après euh, de quoi il s'agit. Euh, pour euh, eh bien, pendant ces 5 minutes. 10 minutes ou 30 minutes, vous allez dédier ce créneau à faire de l'oral, seulement pratiquer oralement la langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou la langue que vous êtes en train d'apprendre. Et ce que vous allez faire, c'est que donc, vous allez passer à l'oral. Donc ça ne veut pas forcément dire parler avec un natif directement. D'ailleurs, je vous renvoie à d'autres vidéos juste ici pour savoir bah, comment préparer votre première conversation, euh, comment euh, trouver des, des partenaires de langue. Il y a tout euh, sur la chaîne YouTube, je vous mets tout ici. Je vous invite à aller les voir. Si aujourd'hui, vous êtes euh, vraiment, euh, vous avez une peur paralysante, vous, vous n'osez pas, ce que vous pouvez faire, c'est déjà progressivement Commencez à débloquer votre mâchoire, ça c'est vraiment un truc qu'il faut garder en tête, débloquer sa mâchoire avant de se lancer, c'est-à-dire que vous allez commencer à vous entendre parler et à euh, ben, tout simplement à pratiquer oralement. Donc par exemple en parlant à voix haute tout seul euh, ou toute seule dans la douche ou euh, quand vous marchez ou où vous voulez, euh, vous parlez à vous-même ou parlez à vos enfants, je ne sais pas peu importe, trouvez des moyens de pouvoir euh, parler. De, de dire à voix haute et pas seulement de penser parce qu'il y a toujours un écart incroyable entre ce qu'on pense et ce qu'on dit parce qu'au niveau de la prononciation justement... Euh on imagine la prononciation d'une telle manière, mais dès qu'on le dit, on se rend compte qu'il y a un décalage et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir s'améliorer. Donc vous allez faire ça, vous pouvez également envoyer des messages vocaux à vos partenaires de langue, vous pouvez donc parler directement avec des natifs, saisissez les opportunités autour de vous. Et donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous allez choisir 5, 10 minutes ou 30 minutes tous les jours dédiés à votre pratique orale. J'ai vraiment trop hâte que vous me disiez dans les commentaires que vous, que vous allez relever le défi. Parce qu'à chaque fois qu'on lance... Je l'ai encore lancé ce matin, une élève d'ailleurs... Et à chaque fois, on voit ben, forcément les résultats. Plus vous allez pratiquer, plus vous aurez des résultats. C'est juste évident. Donc, euh, voilà, je vous laisse avec ce défi. Et euh, surtout, si ce n'est pas encore fait, pensez à télécharger votre kit de démarrage gratuit. Il se trouve juste en dessous de cette vidéo, en description, ou juste ici. Euh, C'est un kit pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues et de n'importe quelle langue. Et surtout, vous aurez plein de surprises derrière. Vous aurez, voilà... Vous serez invité à des lives, vous serez invité à des masterclass. Euh, j'ai plein de surprises pour vous et j'ai encore plein d'idées, mais je, il faut juste que je trouve le temps de vous en envoyer encore plus. Euh, donc voilà, donc, euh, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon... Euh le moment pendant lequel vous allez regarder cette vidéo et euh, si vous voulez soutenir la chaîne et eh bien n'hésitez pas à surtout partager cette vidéo liker la vidéo, abonnez-vous ça permet de donner plus de visibilité euh, à la chaîne et de nous aider encore plus, à vous aider encore plus parce que puisque vous êtes présent et eh bien ça m'a permis de moi m'accompagner d'une équipe euh, d'une équipe solide pour être encore plus disponible pour vous et pour mes élèves donc, euh, donc voilà vous avez compris c'est un cercle vertueux donc je vous dis encore un grand merci et euh, on se retrouve pour le challenge dans les commentaires. Ciao